Le marécage est un milieu caractérisé par des arbres et des arbustes poussant sur un sol sableux ou organique. Il repose sur une nappe d'eau souterraine élevée ou bien il subit des inondations saisonnières. Le marécage est le type de milieu humide le plus fréquemment rencontré dans les forêts de la réserve de biosphère du Mont Saint-Hilaire. On y trouve des érables rouges, des frênes noirs, des saules, des aulnes, de la pruche et bien d'autres espèces. Toujours inondé au printemps, Certains marécages s'assèchent plusieurs mois par année.